Coucou les artistes, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer à quel point c'est beau quelqu'un qui fait des grimaces quand il fait une note aiguë. Ça ne veut pas dire que vous chantez bien, ça veut juste dire que vous n'avez pas de technique et que vous faites des grimaces chaque fois que vous devez faire une note aiguë. Quand vous faites une note aiguë, au contraire, ouvrez la bouche, allez chercher votre couronne au-dessus de votre tête, et pas de grimaces, et pas parce que chaque fois que vous faites des grimaces, ça se voit gros comme une maison que vous savez pas comment passer votre note. Alors faites vos vocalises, passez correctement vos notes et arrêtez de faire des grimaces pour faire croire que, ou bien certains chanteurs font des grimaces tout le temps, quoi pour faire croire que c'est difficile et que la vie est dure et tout. Évidemment, si vous chantez une chanson qui dit « Ah, oh, vous pouvez Je exprimer sur votre visage le texte. Mais votre visage n'exprime que le texte que vous êtes en train de chanter. Il ne doit pas montrer au public « Ah, la note, elle est dure !» C'est votre métier de chanter ou pas Bon alors, <rire> salut Vous connaissez, vous connaissez